Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Pompidou et à la Bibliothèque publique d'information pour cette conférence Agir pour la transition écologique. Cette conférence est proposée par le service Savoir pratique de la BPI dans le cadre d'un nouveau cycle de rencontres et d'ateliers, le cycle Vivre durable que nous mettons en place tout au long de l'année. Ce cycle vous proposera donc des rencontres pour réfléchir sur la transition écologique, sur le vivre durable aujourd'hui et pour vous donner des pistes de réflexion et d'action en faveur de la transition écologique. Sur les questions des enjeux de, liés à la transition écologique, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir François Gémen pour cette conférence. François Gémen est spécialiste en géopolitique de l'environnement chercheur à l'Université de Liège et à Sciences Po. Il est également membre du GIEC et auteur de l'Atlas de l'Anthropocène que vous pouvez retrouver à la BPI et à la librairie du Centre Pompidou. La conférence de ce soir est filmée. Nous aurons un temps de questions à l'issue de la conférence. Je vous remercie. Bonne soirée. Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aussi à ceux qui nous regardent sur Internet et merci pour l'invitation à inaugurer ce, ce nouveau cycle de conférences. Euh, pour vous donner un résumé en deux mots de mon exposé, qui va durer à peu près une heure ce soir, euh, je vais vous dire que beaucoup de choses vont mal, mais qu'il est néanmoins possible de faire quelque chose. Euh, on, on est aujourd'hui euh, à une époque où de plus en plus de gens disent que la partie est perdue, qu'on est de toute façon fichu, qu'il n'y a plus rien à faire... Vous aurez peut-être lu Claire Nouvian dans Le Monde aujourd'hui qui dit que euh, dire qu'on pourrait éviter la catastrophe relèverait de la profession de foi et, et ajoutant elle-même qu'elle n'est pas croyante. Euh, je ne voudrais pas qu'on verse dans le défaitisme. Alors, je fais partie du GIEC et donc évidemment je passe une bonne partie de mes journées à consulter rapports et modèles et donc je ne vais pas vous dire que tout va bien, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer qu'il existe malgré tout une voie d'optimisme euh, qui est aussi, je crois, une voie d'espérance et potentiellement une voie de refondation de nos démocraties. Alors, avant de commencer, il faudrait que la régie passe. Voilà. Avant de commencer, je voudrais que vous preniez quelques instants pour regarder cette publicité parue dans le grand magazine américain Life en 1962 qui est une publicité pour une compagnie pétrolière, Humble, qui porte assez mal son nom puisque cette compagnie se vante chaque jour de pouvoir, faire fond, de pouvoir produire suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Une rare rares publicités de l'histoire qui s'est avérée non mensongère. Et ce qui est frappant dans cette publicité, c'est que, à l'époque, en 1962, l'idée qu'on puisse faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers en une journée paraissait complètement invraisemblable. Ça paraissait complètement impossible à imaginer. Et c'est d'ailleurs le ressort hyperbolique de la publicité. C'est comme si Humble... C'était vanté de fournir suffisamment d'énergie que pour faire chaque jour 20 allers-retours vers la Lune. On ne s'imaginait pas en 1962 que c'était ce qui allait vraiment se passer. Et donc c'est ça qui est frappant, c'est qu'on avait les connaissances scientifiques qui effectivement nous indiquaient que c'était ce qui allait se passer, mais le grand public ne s'en rendait pas encore compte, même si cyniquement les compagnies pétrolières le savaient déjà. Et le résultat bien entendu de cette augmentation presque exponentielle des émissions de gaz à effet de serre, c'est que nous battons depuis quelques années record de chaleur sur record de chaleur. L'année 2014 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis l'invention du thermomètre. Ce record a été battu en 2015, record qui lui-même a été battu en 2016, presque égalé en 2017, 2018, année la plus chaude en France, mais troisième dans le monde, et 2019, se classe sur la, plus haute, sur la deuxième marche du podium. Nous ne sommes pas ici face à des années exceptionnelles qu'on pourrait prendre isolément et qui isolément ne voudraient rien dire du tout. Nous sommes à l'évidence face à une tendance de long terme. On ne connaît pas encore les chiffres pour 2020, bien entendu, mais je peux déjà prédire, avec un indice de confiance assez haut, que 2020 se classera aussi sans doute dans le top 5 des années les plus chaudes de l'histoire et que ce record sera sans doute battu par 2021 et puis par 2022. À l'écran, vous avez une série de vignettes chaque vignette indique pour une année donnée les anomalies de température. Les anomalies à la baisse sont indiquées en bleu, donc quand il faisait plus froid que d'ordinaire. Les anomalies à la hausse sont indiquées en rouge, quand il faisait plus chaud que d'ordinaire. Et on commence avec la première ligne qui est la décennie 1850 et on arrive en bas avec la décennie des 2010. Et vous voyez de façon assez évidente qu'à partir de la fin des années 90, les anomalies sont systématiquement à la hausse, que les vignettes deviennent rouges, vermillonnes et cramoisies. Voilà une autre façon de voir les choses, les évolutions d'anomalies de température dans plusieurs villes du globe à plusieurs latitudes. Et vous voyez là encore très bien qu'une fois passé la barre des années 2000, on est systématiquement dans le rouge. C'est pour cela qu'il n'y a pas de crise climatique. L'idée qu'il y ait une crise climatique donnerait à penser qu'il puisse y avoir un retour en arrière. Une crise, c'est par nature une situation exceptionnelle et éphémère qui diffère de la normale. Il n'y a pas de crise climatique. On ne reviendra plus à ce qu'on connaissait comme étant la normale. Le niveau des mers ne redescendra pas. Nous avons entamé un basculement, une grande transformation, mais ce serait un leurre et un mensonge de faire croire aux gens que nous sommes face à une crise climatique parce que ça serait leur donner l'idée qu'on peut encore revenir en arrière. La quasi-totalité des changements que nous avons engagés, ce sont des changements irréversibles. Il n'y aura pas de retour en arrière et les années que nous appelions, que nous qualifions d'années exceptionnelles, ce sera la nouvelle normalité les phénomènes que nous qualifions d'exceptionnels, ce seront la nouvelle normalité. Et donc il faut s'habituer à cela. Il faut s'habituer à ce que nous ne soyons pas en crise, mais plutôt en transformation ou en basculement. Et ce qui est frappant, c'est en particulier la manière dont cette transformation s'accélère de façon assez subite. Regardez par exemple nos émissions de dioxyde de carbone en 1800, c'est les trois petits carrés que vous voyez à gauche de l'écran, un siècle plus tard, puis en 1960 et enfin en 2016. Regardez la rapidité avec laquelle nous décuplons nos émissions de gaz à effet de serre et nous n'avons guère ralenti le rythme. C'est sans doute le grand marqueur de cette transformation, c'est l'accélération. Il y a eu bien entendu par le passé dans l'histoire de la Terre d'autres grandes transformations, qu'on songe à l'apparition ou à l'extinction des dinosaures, par exemple. Mais ce sont des transformations qui ont été beaucoup moins brutales que celles que nous connaissons actuellement, ce qui pousse beaucoup de géologues à déclarer que nous sommes aujourd'hui entrés dans une nouvelle période géologique qu'ils ont appelée l'anthropocène, littéralement l'âge des humains. En d'autres termes, selon eux, nous serions sortis de l'Holocène dans lequel nous étions pendant les quelques douze mille dernières années pour entrer dans cette nouvelle période l'anthropocène. Et qu'est-ce qui justifierait, selon les géologues, que nous changions d'époque géologique Quel est le moment charnière qui marque la rupture, la sortie de l'Holocène et l'entrée dans l'Anthropocène Eh bien, c'est l'empreinte que l'homme laisse désormais dans les couches sédimentaires de la Terre. En d'autres termes, il est désormais possible de voir la manière dont l'homme façonne et transforme la Terre. Et nous, humains, sommes devenus les premières forces de transformation de la planète devant les forces sismiques et telluriques. Évidemment, d'un point de vue géologique, c'est très significatif. On ne passe pas comme ça d'une époque dans une autre. Et il y a encore de nombreux débats parmi les géologues quant à savoir quand se situerait la date exacte d'entrée dans l'anthropocène. C'est un concept qui soulève aussi des débats politiques et sociologiques. Certains disant que, en fait, d'anthropocène il s'agit plutôt de capitalocène ou d'oliganthropocène, façon de souligner que les transformations que nous infligeons à la Terre ne sont pas le fait de l'ensemble de l'humanité mais bien d'une minorité de l'humanité et que la majorité des habitants de cette planète subit ces transformations bien plus qu'elle ne les actionne. Reste que Anthropocène, l'âge des humains a une signification politique profonde. Cette signification politique elle nous dit qu'il n'est plus possible désormais de concevoir la Terre et le monde comme deux entités séparées. Or, ce qui crée les dégradations de l'environnement que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit le changement climatique, l'érosion de la biodiversité ou d'autres types de pollution, c'est le fait que nous avons toujours considéré le monde et la Terre comme deux entités distinctes. Comme si la Terre était l'astre céleste sur lequel nous habitions, gouverné par les lois des sciences naturelles, par la physique, la biologie ou la chimie. Et comme si le monde à côté était l'organisation sociale et politique de la Terre qui serait lui gouverné par les lois des sciences sociales, de l'économie, du droit ou de la sociologie. Comme si au fond, rien de ce qui se passait dans le monde ne pouvait avoir un impact sur la Terre. C'est pour ça que même dans la production des connaissances, nous avons strictement séparé les sciences naturelles des sciences sociales, que nous avons créé des facultés, des départements distincts à l'université, comme si l'un était séparé de l'autre. Ce que nous dit l'anthropocène, c'est que désormais, la Terre et le monde se rejoignent sur la grande ligne du temps. L'anthropocène, c'est ce moment particulier où l'histoire de la Terre entre en collision avec l'histoire du monde. Vous savez que l'histoire de la Terre est vieille de plusieurs milliards d'années, que celle de l'humanité vieille de plusieurs millions d'années à peine et que jusqu'ici nous considérions que les deux couraient dans des couloirs parallèles l'anthropocène c'est ce point de rencontre entre les deux et évidemment cela donne aussi une autre échelle de temps à ce que nous faisons et ça nous permet aussi de situer l'ampleur géologique des actions et des transformations que nous infligeons à la Terre. Notez que ce concept de changement d'échelle de temps, c'est encore quelque chose qui échappe à plusieurs d'entre nous. Voilà quelques-uns des messages échangés le soir du Nouvel An. Beaucoup pensent que la Terre a, a 2020 ans, que, que, que la Terre naît en l'an zéro, mais en fait le, le Christ n'est pas vraiment né en l'an zéro, mais sept années avant l'an zéro, et donc comme le dernier renseignez-vous, bon sang, car chacun sait que le Christ et la Terre sont nés en même temps. Le message de l'anthropocène, c'est aussi quelque part de revoir nos échelles de temps. Et non seulement il y a une collision des deux histoires, mais il y a aussi une collision des deux géographies. Il est une collision de la géographie physique de la Terre avec la géographie politique du monde. Littéralement, le changement climatique en particulier est en train de redessiner les cartes de géographie toute une série de frontières politiques que nous avions tracées en fonction de séparations dites naturelles entre des territoires, sont en train d'être transformées. Et bien entendu, la transformation la plus visible, c'est la transformation du contour des territoires, du contour des, des continents, à cause de l'élévation du niveau des mers. Sur cette carte, vous voyez la simulation d'une hausse du niveau des mers de 6 mètres, c'est-à-dire la hausse du niveau des mers qu'on obtiendrait si toutes les glaces du Groenland fondaient. Et vous voyez que c'est quasiment toutes les côtes du monde qui seraient transformées. Que de pays très densément peuplés comme les Philippines ou l'Indonésie, il ne resterait presque plus rien. Que la plupart des grands deltas du monde passerait sous l'eau. Littéralement, nous redessinons les cartes de géographie, littéralement, c'est une terre nouvelle qui se présente à nous. Et au sens propre comme au sens figuré, nous n'avons pas encore les cartes de géographie qui nous permettent de lire cette terre nouvelle qui se présente à nous. Et elle se présente à nous beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. On imagine toujours que la hausse du niveau des mers est un phénomène très lent et très progressif auquel on aura largement le temps de se préparer. Pour vous convaincre du contraire, je vous invite à regarder ces photographies aériennes prises dans la banlieue de Cotonou au Bénin. Vous voyez ici la ligne rouge qui indique le trait de côte en 2002 La même qui indique le trait de côte en 2004, deux ans plus tard, en 2011 et en 2013. En l'espace de dix ans à peine, voyez la perte de territoire et les quartiers qu'il a fallu évacuer à Cotonou, sans compter les quartiers qui ont déjà été démolis par le gouvernement en prévision de la hausse future du niveau des mers. au point que certains pays craignent désormais d'être complètement submergés. La photo que vous voyez à l'écran a été prise en octobre 2009 et elle montre le gouvernement des Maldives en train de tenir un conseil des ministres sous marin manière évidemment d'alerter l'opinion publique et les médias du monde entier. Quant au risque de submersion que la hausse du niveau des mers faisait courir au territoire maldivien, et peut-être surtout encore au-delà, quant au risque de disparition que cette hausse du niveau des mers faisait courir à l'État maldivien. Comme les Maldives, ils sont une petite dizaine d'États souverains et indépendants à avoir leur point culminant à quelques mètres à peine au-dessus du niveau de la mer. C'est le cas de Tuvalu, de Kiribati, des îles Marshall et de quelques autres encore. Et pour ces territoires, ce que la hausse du niveau des mers veut dire, c'est que potentiellement demain, leur territoire ne sera plus habitable. Ce qui pose évidemment une question pratique d'évacuation et de déménagement de la population, mais ce qui pose aussi une question nouvelle dans le droit international. Que devient un État dont le territoire vient à disparaître Depuis la paix de Westphalie en 1648, le territoire, c'est le fondement même de l'État. Encore aujourd'hui, les critères de Montevideo prévoient que pour qu'un État soit reconnu comme souverain et indépendant dans le droit international, il faut qu'il dispose d'un territoire délimité, que ce territoire soit habité de façon permanente, qu'il dispose d'une autorité politique et que cette autorité politique soit reconnue par la communauté internationale. Mais si le territoire vient à manquer, que reste-t-il de l'État Le droit international connaît de la disparition politique de certains États, qu'on pense à la Tchécoslovaquie ou à la Yougoslavie, peut-être au Royaume-Uni demain. Le droit international par contre ne connaît pas de la disparition physique de certains états et là c'est une question tout à fait nouvelle qui véritablement met en cause les fondements de l'ordre international que nous connaissons depuis le XVIIe siècle. Que veut encore dire la souveraineté nationale lorsque littéralement votre territoire se dérobe sous vos pieds, non pas à cause de vos propres actions, mais à cause d'actions commises par d'autres à l'autre bout du monde. Sur quoi êtes-vous encore souverain au sens propre du terme Et ce sont des transformations qui ne concernent pas uniquement ces petits états insulaires. Il y a quelques mois, le gouvernement indonésien a décidé de délocaliser sa capitale Jakarta de l'île de Java vers l'île de Bornéo Parce que Jakarta en ce moment même est sous eau, c'est une des capitales les plus régulièrement inondées du monde et après des années et des années de réflexion, le gouvernement indonésien a décidé que la situation à terme n'était pas tenable et qu'il fallait donc créer de toutes pièces une nouvelle capitale qui serait à l'abri des eaux. Imaginez ce qui se passerait en France si Emmanuel Macron annonçait ce soir au journal télévisé que la capitale française serait déplacée de Paris à Clermont-Ferrand. Imaginez le choc que ce serait c'est le choc qu'ont dû encaisser les Indonésiens il y a quelques mois. Nous redessinons littéralement les cartes de géographie. Voilà par exemple à quoi ressemblerait le continent européen si toutes les glaces du Groenland et de l'Antarctique fondaient. À ce moment-là, la hausse du niveau des mers serait d'environ 65 mètres. fort heureusement nous ne connaîtrons pas ça de notre vivant ça se produirait à partir de 2200, 2250, quelque chose comme ça et on peut imaginer que les gouvernements européens prendraient des mesures pour éviter que la totalité du Danemark ou des Pays-Bas ne soit sous eau par exemple mais ce qui est frappant dans la grande accélération dont je vous parlais c'est que ces cartes qui auraient encore été considérés comme de la pure science-fiction il y a quelques années, doivent aujourd'hui être examinés sérieusement et font partie des scénarios qu'on appelle les scénarios des seuils de rupture. Un seuil de rupture, c'est un moment où le climat basculerait brutalement et irréversiblement d'un état vers un autre. les scientifiques pouvaient garantir avec un relativement haut niveau de certitude que de tels basculements n'arriveraient pas tant qu'on restait sous les deux degrés décidés comme objectif à l'accord de Paris mais prévenaient aussi de facto que si nous dépassions les deux degrés eh bien la probabilité que nous atteignions ce seuil de rupture devenait de plus en plus grande imaginez que vous gravissiez le flanc d'une montagne en poussant devant vous un énorme rocher et que ce rocher vous obstrue la vue. Vous savez dans votre fort intérieur que dès que vous atteindrez le sommet de la colline, le rocher va dévaler l'autre versant sans que vous puissiez faire quoi que ce soit pour le retenir. Mais il vous est impossible de savoir quand vous atteindrez le sommet parce que le rocher que vous poussez devant vous, vous obstrue la vue. Vous savez simplement que plus vous montez, plus vous vous rapprochez du sommet. De la même manière, plus nous nous éloignons des deux degrés, plus nous nous rapprochons des seuils de rupture, et l'un des seuils qui inquiète les climatologues et les océanographes en ce moment, c'est la possibilité que toutes les glaces, du Groenland et de l'Antarctique fondent, et que donc en fondant, toute la glace qui se trouvait sur Terre ne se déverse dans la mer et ne constitue une hausse dramatique du niveau des mers. Je vous ai montré le continent européen, voilà à quoi ressemblerait le continent asiatique. Il y a un peu plus de 4 milliards de personnes qui vivent sur cette carte, c'est-à-dire davantage que partout ailleurs dans le monde et vous voyez que là encore ce sont certaines des zones les plus densément, du, les plus densément peuplées du monde qui disparaîtraient bon, je ne veux évidemment pas vous gâcher la soirée ceci est un scénario qui reste hypothétique mais qui, comme je vous le disais, ne peut plus désormais ne pas être considéré du tout. Et donc nous redessinons les cartes de géographie, non seulement parce que les contours des continents et des frontières se transforment, mais nous redessinons également le sous-sol avec un niveau de pollution des sols inédit dans l'histoire du monde. Nous redessinons la surface de la Terre avec un niveau de déforestation qui a repris de plus belle depuis l'élection du président Bolsonaro au Brésil. Vous voyez simplement ici en rouge les zones qui ont été déboisées le long d'une route nationale en Amazonie. La zone que vous voyez entourée de jaune, représente 100 km², c'est-à-dire à peu près la superficie de la ville de Paris. Et ceci est juste un zoom sur une zone particulière de l'Amazonie, le long d'une route nationale. Il faut littéralement prendre la mesure de ce que nous faisons à la Terre. Et cela ne s'arrête malheureusement pas au changement climatique. Une fois qu'on a pris la mesure de cela, ce qui est toujours un peu décourageant et désespérant, il faut le dire, ce qui peut paraître complètement accablant, il faut évidemment se demander qui est responsable. Qui doit-on blâmer pour cette transformation et lorsqu'on a cherché à réfléchir à des pistes de coopération internationale pour lutter contre le changement climatique en particulier la première question qu'on s'est posée c'est évidemment de savoir qui était responsable et qui donc devait réparer au début on a vu les choses de cette façon on a additionné l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'un pays sur une année donnée et on a conclu que la Chine était la première responsable, suivie des États-Unis, eux-mêmes suivis de l'Inde, puis de la Russie, du Japon, de l'Allemagne, etc., etc. Et encore aujourd'hui, si j'interroge certains d'entre vous au hasard en leur demandant qui est le plus responsable du changement climatique J'imagine que beaucoup me diront c'est la Chine ou c'est les états unis Et d'une certaine manière ils auront raison. Mais c'est une façon de voir les choses qui est mise en cause aujourd'hui par beaucoup. Certains disant que ce qu'il faut mettre en cause avant de mettre en cause les pays, c'est le style de vie adopté par chacun de nous. Et que donc il ne faut pas considérer les émissions par pays, mais plutôt considérer les émissions par habitant. Et si l'on compte les émissions par habitant, à ce moment-là, le pays, ou plutôt les habitants qui deviennent les plus responsables, ce sont les Qataris, suivis des Émiratis, des Koétiens et des Saoudiens, suivis des résidents des paradis fiscaux, et ensuite seulement arrivent à peu près égalité les Canadiens, les Américains et les Australiens. Et ensuite, beaucoup plus loin derrière, arrivent également égalité les Chinois et les Européens. Est-ce que c'est plus juste de voir les choses ainsi est-ce que, plutôt que de faire peser la responsabilité sur les États, il faut plutôt la faire peser sur les individus Effectivement, ça peut paraître, de prime abord, plus équitable. Le problème de cette manière de voir les choses, c'est que un clochard à New York serait considéré comme davantage responsable du problème qu'un milliardaire de New Delhi, puisque les classes sociales à l'intérieur d'un pays ne sont guère prises en compte dans ce type de calcul. D'autres disent que il faudrait davantage mettre en cause les entreprises privées et les grandes multinationales et que ce sont elles, au fond, qui sont les principales responsables du problème. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est de penser que ces dernières années, la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre a été produite par 25 compagnies à peine. En premier lieu, les compagnies charbonnières chinoises, chinoises pardon, puis Aramco, la firme pétrolière saoudienne, Gazprom, la firme gazière russe, etc. etc., etc. Et effectivement, il est frappant de voir comme quelques multinationales, comme quelques entreprises d'énergie fossile concentrent à elles seules une énorme responsabilité dans le changement climatique. Mais certains diront attention, ces entreprises elles ont aussi des consommateurs. Sans ces consommateurs ces entreprises n'existeraient pas, on ne peut pas faire comme si ces entreprises étaient complètement détachées de leurs clients. Et d'autres diront, mais attention, beaucoup de ces entreprises sont des compagnies nationales qui sont possédées directement par les États, que ce soit les compagnies charbonnières chinoises, Aramco, Gazprom, les trois premières, sont des compagnies publiques possédées par les gouvernements. Et donc, blâmer les multinationales, ça revient aussi à blâmer les gouvernements. Il est très difficile de définir exactement qui est responsable, parce qu'évidemment, il n'y a pas une seule conception de l'équité et souvent les conceptions de l'équité vont se rapprocher beaucoup des intérêts des uns et des autres. Et je dirais que un de nos principaux problèmes encore aujourd'hui, c'est de nous demander avant d'agir, qui est responsable. Et tant que nous resterons quelque part bloqués sur cette question de qui est responsable et à nous disputer la responsabilité, cela retardera d'autant plus l'action. Ce qui est un grave problème parce que comme vous le savez, nous ne sommes pas du tout aujourd'hui sur la trajectoire qui nous placerait sur la trajectoire des objectifs de l'accord de Paris. À Paris, nous nous sommes convenus en 2015 de limiter la hausse de température à un maximum de 2 degrés d'ici 2100 et même si possible un degré et demi. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur la trajectoire orange. Et si les gouvernements respectaient les engagements qu'ils ont pris à Paris, qui s'appellent des INDC, nous nous trouverions sur la trajectoire jaune. En d'autres termes, il faut prendre la mesure de ce que ça signifie. En d'autres termes, même si les gouvernements respectaient les promesses qu'ils ont faites à la COP21 en 2015, Et pour être très clair, 90% de ces gouvernements, y compris la France et tous les états européens, ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris en 2015. Mais donc si tous les gouvernements respectaient ces engagements, ça veut dire si Hillary Clinton avait été élue à la place de Donald Trump par exemple, et bien même dans ce cas-là, nous ne serions pas encore sur la trajectoire bleue et loin de là. Nous serions sur une trajectoire qui nous donnerait à peu près 3,5 degrés et demi d'élévation de la température. Et pour le moment, nous sommes sur une trajectoire qui nous donne, je dirais, au moins 4 degrés d'élévation de la température. Ça ne veut maintenant pas dire que cette trajectoire bleue est complètement hors de portée, mais naturellement, plus nous attendons, plus l'écart entre ce que nous faisons et ce que nous devrions faire s'accroît. Et vous n'aurez pas besoin d'un doctorat en théorie des graphes pour réaliser que la courbe orange et la courbe bleue ne vont pas exactement dans les mêmes directions. C'est ça qui est très paradoxal avec l'accord de Paris et c'est ça sans doute qui constitue sa plus grande faiblesse. C'est que l'objectif commun que se sont donnés l'ensemble des gouvernements à la COP 21 en 2015 ne correspond pas à l'addition des objectifs nationaux qu'ils ont pris chacun de leur côté. C'est comme si mes étudiants se donnaient pour objectif d'avoir une moyenne de classe de 16 sur 20 à l'examen en fin d'année, et comment d'étudier pour l'examen chacun se disait, allez moi je vise 12 et ça sera bien si chaque étudiant vise 12 sur 20 pas besoin d'être grand clair pour savoir que la moyenne de la classe ça ne sera jamais 16 sur 20 les gouvernements aujourd'hui ne sont même pas dans la peau de mes étudiants qui étudieraient avec un objectif de 12 sur 20 les gouvernements sont dans la peau de mes étudiants qui regardent Roland-Garros plutôt que d'étudier et donc la question qu'il faut se poser, c'est tout simplement pourquoi est-ce qu'il nous est si difficile d'agir Pourquoi est-ce que face aux dangers que nous connaissons désormais, pourquoi est-ce que face aux transformations considérables que nous infligeons à la terre, pourquoi est-ce qu'il nous est si difficile d'agir Je pense que c'est dû à trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est qu'il n'existe pas de lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par un pays et les impacts du changement climatique qui seront subis par ce même pays. C'est la première grande injustice géographique du changement climatique c'est que les pays qui seront les premiers et les plus touchés sont aussi les moins responsables du problème. Que les pays industrialisés, à l'exception de l'Australie, seront moins touchés que les pays en développement. Et pourtant, ceux qui doivent agir le plus radicalement, parce que possédant les émissions de gaz à effet de serre les plus fortes, ce sont évidemment avant tout les pays industrialisés. En d'autres termes, ces pays ne doivent pas vraiment agir pour eux-mêmes, pour leurs intérêts nationaux, mais ils doivent agir pour les intérêts d'autres pays. Et tout le monde sait que altruisme et relations internationales ne font pas exactement bon ménage. Le deuxième problème est similaire au premier, c'est qu'il n'existe aucun lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par une génération et les impacts du changement climatique qui seront subis par cette génération. Et ça, c'est un point qui reste encore très méconnu et très sous-estimé tant par la population que par les gouvernements. C'est le fait qu'il y ait une période de latence d'environ 50 ans entre les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons et les impacts du changement climatique. En d'autres termes, les impacts du changement climatique que nous connaissons pour le moment, qu'il s'agisse des records de température, des inondations ou des feux de forêt en Australie, ces impacts ne sont pas le résultat de nos propres émissions de gaz à effet de serre, mais sont les résultats des émissions produites il y a une cinquantaine d'années produites par nos parents et grands-parents. Et ça veut dire comme depuis lors nos émissions n'ont pas cessé d'augmenter, ça veut dire que pour les 50 prochaines années bien les impacts du changement climatique sont en quelque sorte figés dans le marbre. Ils ne dépendront pas de ce que nous faisons maintenant ou de ce que nous allons faire demain, il dépend de ce que nous avons fait dans le passé. Et par conséquent, la génération qui sera le plus affectée par les impacts du changement climatique, ce sera la génération de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est-à-dire deux générations qu'il y a encore quelques années on pouvait désigner abstraitement comme les générations futures et qui aujourd'hui sont dans la rue, qui manifestent, qui font grève et qui demandent évidemment des comptes à leurs parents et à leurs grands-parents. Parce que ces générations futures aujourd'hui elles sont là et elles se rendent compte qu'elles vont être en quelque sorte des générations un peu sacrifiées parce que le monde dans lequel elles vivront, la terre sur laquelle elles vivront, ne dépendra pas de leurs actions, mais dépendra des actions de leurs parents et de leurs grands-parents. C'est aussi, je le dis au passage, mais c'est important, une très grande difficulté dans l'action individuelle ou dans l'action collective, parce que ça veut dire que quoi que nous fassions, Aujourd'hui ou demain, nous ne pouvons espérer voir les résultats concrets et tangibles de nos actions que d'ici une cinquantaine d'années. Certains d'entre nous seront morts et les autres seront assez vieux. Il faut voir les choses en face. Et donc ce n'est pas particulièrement motivant. Ce n'est pas non plus particulièrement motivant pour un dirigeant politique dans une démocratie dont la durée du mandat fait 4 ou 5 ans, le double s'y réélu, et qui donc ne pourra jamais arriver la veille d'une élection en disant à ses électeurs Regardez mon bilan sur le climat, vous voyez que ça va mieux. Il ou elle devra toujours dire à ses électeurs Regardez, j'ai un bon bilan sur le climat, mais par contre la situation a empiré. Imaginez ce qui se serait passé si François Hollande avait promis d'inverser la courbe du chômage dans 50 ans. Si François Hollande avait dit on va prendre des mesures d'austérité, de relance de l'économie, mais il va y avoir de plus en plus de chômeurs pendant les 50 prochaines années et puis ça va s'améliorer tout le monde lui aurait évidemment rayonné. C'est pourtant la situation dans laquelle nos dirigeants politiques, d'aussi bonne volonté soit ils se trouvent coincés. Ces deux problèmes, ces deux injustices, à la fois géographiques et générationnelles, posent la question du changement climatique comme un dilemme moral. Est-ce que nous sommes prêts à agir non pas pour nous-mêmes mais pour d'autres d'autres que nous ne connaissons pas parce qu'ils vivent dans un pays où nous ne mettrons peut-être jamais les pieds parce qu'ils font partie d'une génération qui n'est pas encore née est-ce que nous sommes capables d'agir non pas pour nous-mêmes ici et maintenant mais au-delà de nos frontières, que ces frontières soient des frontières générationnelles ou géographiques. À cette question, tous les nationalismes du monde répondent non. Et c'est pour ça que la montée des nationalismes qu'on connaît actuellement est sans doute le plus grand péril pour le climat. Et puis il y a un troisième problème sans doute plus prosaïque c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent le statu quo. Il y a aujourd'hui dans le monde encore énormément de gens et sans doute même une majorité qui ne souhaitent pas que l'on agisse contre le changement climatique ou qui souhaitent que si l'on agit, on le fasse le plus lentement et le plus doucement possible. Je ne parle pas ici seulement des climato-sceptiques, même si, évidemment, plus on va agir contre le changement climatique et débattre de ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique, même si de plus en plus nombreuses seront les voies à attaquer la science comme manière d'atteindre les politiques qui en découlent, mais simplement parce qu'il y a encore énormément d'intérêts économiques, financiers et industriels qui sont liés aux énergies fossiles. Aujourd'hui, ce sont encore les énergies fossiles qui produisent un des meilleurs rendements à court terme. Aujourd'hui, l'économie de plusieurs régions du monde, de plusieurs pays, dépend encore largement des énergies fossiles. Et l'Australie pourra sans doute subir autant de feux de brousse et de feux de forêt qu'on veut. Je doute fort que ça conduise l'Australie à renoncer aux énergies fossiles, parce que l'exportation du charbon en Australie, ça représente chaque année 60 milliards de dollars. Et que donc, dans un rapport coût-bénéfice, les gouvernements australiens continueront à faire le calcul que ça leur rapporte davantage d'exporter du charbon que ça ne leur coûte de lutter contre les incendies. Et donc, nous ne devons pas nous leurrer ici, même si bien entendu la question du changement climatique et plus globalement les questions d'environnement sont des préoccupations de plus en plus présentes dans la population. Le climat est même devenu cette année, enfin l'an dernier plutôt, la préoccupation numéro un des Françaises et des Français, citée par 42% des sondés comme leur première préoccupation. Pour autant... Il n'y a pas encore aujourd'hui dans le monde de majorité démocratique qui demande une action radicale contre le changement climatique. Pis encore, il y a des gouvernements qui sont démocratiquement élus sur un programme anticlimat, sur un programme fondé sur l'exploitation des énergies fossiles et contre toute forme de coopération internationale. Donald Trump a été élu alors qu'il ne faisait aucun mystère du fait qu'il était climato-sceptique et qu'il allait favoriser la relance du charbon. Bolsonaro a été élu pour relancer la déforestation en Amazonie. En Australie, Scott Morrison a été élu parce qu'il a promis qu'on ne toucherait pas à l'industrie du charbon. Ce sont trois gouvernements qui d'une part ne sont pas des gouvernements de pays minuscules, on n'est pas en train de discuter du gouvernement du Liechtenstein ou d'Andorre et qui sont élus démocratiquement sur un programme anti-climat. Et donc nous sommes encore beaucoup trop naïfs par rapport à cela quand on vient gémir et geindre et faire semblant d'être surpris que la COP25 a été un échec à Madrid en décembre dernier. Et quand on va dire « Oh là là, ces grands sommets internationaux ne servent à rien, on n'avance pas, etc. » Forcément qu'on n'avance pas, puisque de plus en plus de gouvernements sont élus précisément pour faire échouer ces sommets. Ces gouvernements arrivent à la COP25 avec la mission de faire échouer le bazar. Et donc forcément, nous ne pouvons pas être naïfs, au point d'en être surpris, voire même au point, comme le font maintenant certains, qui voudraient mettre en cause le principe même de la coopération internationale simplement parce que certains gouvernements s'échinent à la faire échouer. Et donc nous devons nous poser la question, que peut-on faire La première des choses à faire, je crois, consiste à faire son deuil à accepter le fait qu'il n'y aura pas de retour en arrière, comme je l'ai dit, que nous ne sommes pas face à une crise climatique, mais face à une transformation irréversible de la Terre, et accepter cela. C'est peut-être l'étape la plus difficile, c'est celle qui consiste quelque part à regarder les données en face et à prendre la mesure de l'ampleur du problème à prendre la mesure de ce que nous avons fait et de ce que nous continuons à faire, tout simplement. Il faut que nous fassions notre deuil de la terre telle qu'on la connaissait avant. Il faut que nous fassions notre deuil de l'avenir tel qu'on le connaissait avant et il faut de façon plus prosaïque que nous fassions notre deuil de toute une série de concepts auxquels nous étions habitués à commencer par celui de croissance économique la deuxième étape consiste à ne pas se mettre des œillères à ne pas se voiler la face et à regarder les choses en face et en particulier à regarder les obstacles et les difficultés. C'est pour ça je crois que nous devons par exemple abandonner ce terme de transition écologique ou de transition énergétique qui nous donnerait à penser qu'il va y avoir un mouvement naturel et spontané pour sortir des énergies fossiles et aller vers les énergies renouvelables. La réalité c'est qu'il y aura des résistances profondes et que ceux dont, dont l'économie dépend des énergies fossiles se battront jusqu'à la dernière pépite de charbon et jusqu'à la dernière goutte de pétrole pour ne pas lâcher cela. Il ne faut pas se cacher face à ces difficultés. Ça, c'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Et puis, il y a ce que nous devons faire ensemble. La première chose, je crois, qu'il s'agit de faire ensemble, c'est de nous réapproprier les choix collectifs. Trop longtemps... On a parlé du changement climatique comme si c'était une affaire de consommation et de comportement de consommateurs. Et donc on a dit aux gens de changer leur style de vie, de changer leurs habitudes de consommation, on leur a dit d'utiliser moins leur voiture, d'effectuer moins de vols en avion, d'acheter des fruits et légumes de saison, etc., etc. Tout ça est évidemment très important. Mais selon les pays, l'addition de ces gestes individuels représente entre 25 et 40% des émissions de gaz à effet de serre. En d'autres termes, l'addition des individus représente entre un quart et un gros tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça veut dire que changer nos comportements individuels, changer nos habitudes de consommation, c'est une étape nécessaire, mais pas suffisante. Et qu'il faut que nous agissions non seulement en tant que consommateurs, mais aussi et peut-être surtout, en tant que citoyen. Et la bonne nouvelle ici, c'est que j'ai l'impression que nous commençons à reprendre conscience de cela et à vouloir peser à nouveau sur nos choix et décisions collectives. Trop souvent encore, j'entends des gens qui disent « mais que peut-on faire à tout cela C'est la faute des gouvernements, c'est la faute des multinationales, etc. » Soyons clairs, si on est habitant de Tuvalu ou de République centrafricaine, on peut dire oui, on n'a pas de prise sur tout cela, c'est la faute des gouvernements et des multinationales. Si on est habitant de la France, je suis désolé de vous le dire platement, mais on a une énorme responsabilité dans tout cela. Parce qu'on est habitant d'un pays qui a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, parce qu'on est habitant d'un pays dont la voix compte encore un peu dans le monde, parce qu'on est habitant d'un pays qui héberge certaines des multinationales les plus polluantes de la planète. Que ce soit Renault-Nissan numéro un mondial d'automobile, que ce soit Lafarge numéro un mondial du ciment, que ce soit Carrefour numéro 2 ou 3 mondial de la grande distribution, que ce soit Total numéro 10 de l'industrie pétrolière, que ce soit les grandes banques françaises qui comptent encore parmi les principaux investisseurs dans les énergies fossiles, on ne peut pas, quand on habite en France, renoncer à cette responsabilité de citoyen qu'on a, on ne peut pas renoncer à cette responsabilité de peser sur les choix et les décisions collectives. Alors j'entends bien qu'il y a pour le moment ce qu'on appelle une crise démocratique, que les gens se reconnaissent de moins en moins dans les partis, dans les institutions, se reconnaissent de moins en moins dans tous ceux et toutes celles qui sont censés les représenter dans les institutions, à commencer par l'Assemblée nationale ou le gouvernement. C'est pour ça qu'on ne pourra pas affronter le changement climatique ou les autres éléments des transformations environnementales si l'on ne résout pas aussi le problème démocratique de représentation que nous avons pour le moment. Et là j'aime à croire que nous sommes face à une crise démocratique, à une crise de la démocratie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que s'il y a une crise de la démocratie, ça veut dire qu'il est possible de revenir à un état d'une démocratie saine où chacun se sent représenté, littéralement. Où chacun sent que sa voix porte et compte dans les décisions et dans les choix collectifs. Et cela, se réapproprier les décisions et les choix collectifs, c'est absolument indispensable si nous voulons pouvoir affronter les quelques 60 à 75 d'émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas déterminées par nos comportements individuels, mais par nos comportements collectifs. Et donc, il faut faire du climat un enjeu politique. C'est la question politique première, c'est la vraie matrice politique dont toutes les grandes questions que nous aurons à traiter au cours du XXIe siècle, qu'il s'agisse de questions de développement, de migration, de sécurité, de santé publique, toutes ces grandes questions seront traversées par l'enjeu climatique. Et je crois que la grande bonne nouvelle de ces deux dernières années, qui doit beaucoup à la mobilisation des jeunes, c'est que le climat est enfin sorti du silo des questions techniques et des questions d'experts dans lequel il est cantonné pour devenir un enjeu politique de premier plan pour devenir un sujet qui préoccupe chacun et chacune et la bonne nouvelle de cela c'est que la plupart des pays qui doivent agir pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ce sont des pays industrialisés et donc aussi souvent des démocraties, c'est-à-dire des régimes politiques où la voix de chacune et de chacun compte quand même un peu. Et ça, c'est vraiment très important et je crois que c'est comme ça qu'on en sortira. Mais en faire un enjeu politique ne suffit pas. Il faut aussi, et j'ai envie de dire, c'est l'étape qu'il nous reste à franchir, il faut aussi faire de cela un projet politique. Nous avons aujourd'hui une vision assez claire du monde vers lequel nous ne voulons pas aller. C'est celui qui est décrit dans les rapports du GIEC. C'est un monde dévasté par les impacts du changement climatique. Nous avons une vision assez claire et même de plus en plus claire de ce monde vers lequel nous ne voulons pas aller. Mais nous n'avons pas encore de vision claire et partagée du monde vers lequel nous voulons aller. Nous savons ce que nous ne voulons pas, mais nous ne savons pas encore bien ce que nous voulons. Et là est le grand enjeu politique. Parce que tant que nous ne serons pas ce que nous voulons, et tant que nous n'aurons pas cette vision partagée de ce monde désirable, eh bien le risque, c'est que nous continuions à percevoir la lutte contre le changement climatique comme une sorte de contrainte. Et forcément comme une contrainte à laquelle nous allons essayer d'échapper, comme à toute contrainte. Mais par contre, si nous parvenons à définir les contours ensemble, de ce vers quoi nous voulons aller, à ce moment-là, nous pouvons transformer la lutte contre le changement climatique comme un vrai projet politique de refondation de nos sociétés et de nos économies. Et ça c'est très important parce que jusqu'ici nous nous sommes mis d'accord sur des objectifs assez lointains. 2 degrés maximum en 2100. Ok, mais aucun d'entre nous ne sera là pour voir ça. Nous serons tous morts avant. Et donc la belle affaire de nous définir des objectifs à un horizon temporel tel que nous serons tous morts au moment où il s'agira de juger du succès ou de l'échec à atteindre cet objectif comme vous l'entendez peut-être quand je prononce certains mots je suis né en Belgique et pendant toute mon adolescence la Belgique a connu une période de très grande austérité décidée par le gouvernement parce que il fallait que nous rentrions dans l'euro. Et ça peut paraître assez surprenant pour la Belgique qui se voit volontiers comme le pays modèle de l'Union Européenne. Mais au moment où les gouvernements prennent la décision de créer la monnaie unique et définissent les critères économiques et financiers pour rentrer et avoir la monnaie unique, la Belgique n'est pas du tout dans les clous. Elle est sur une trajectoire sans doute encore pire que la trajectoire orange que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc, pendant dix ans, le gouvernement va prendre des mesures drastiques de réduction de la dette et du déficit public, qui ne devaient plus dépasser les 3% du PIB. Et donc, j'ai passé tout le monde à l'adolescence avec ce chiffre inscrit dans ma tête pas plus de 3% de déficit. Et pourquoi est-ce que la population a accepté ces mesures, ces efforts et ces contraintes parce qu'on savait qu'au bout du compte, le 1er janvier 2001, les distributeurs automatiques de billets sortiraient des euros et plus des francs belges. Et c'était une échéance que nous avions tous en tête. Et je me souviens très bien de ce réveillon du nouvel an 2001 où à minuit une, nous nous sommes précipités dehors pour aller retirer des euros au distributeur automatique de billets. Et je me souviens qu'après nous nous sommes précipités dans un night shop pour acheter des bières avec ces euros, que le type qui tenait le magasin a regardé le billet d'un air un peu interdit, et il y avait une certaine forme de joie et d'euphorie entre nous, jeunes de 20 ans, et le vieux monsieur qui nous vendait des bières, à contempler ensemble ce billet de 20 euros. Pourquoi est-ce qu'on a accepté aussi longtemps ces mesures assez contraignantes Parce qu'il y avait un projet qui peut sembler dérisoire aujourd'hui, mais qui était un projet important et nous savions que nous allions en faire l'expérience dans notre vie. Il y avait un objectif que nous allions pouvoir toucher du doigt littéralement en attrapant les billets du distributeur. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui, pour le climat, nous donner ce même type d'objectif, c'est-à-dire non seulement définir le monde dans lequel nous voulons vivre, mais aussi définir le chemin pour y parvenir et les objectifs intermédiaires qui doivent être forcément plus rapprochés qu'une neutralité carbone en 2050 ou que 2 degrés en 2100, qui doivent être des objectifs qui doivent devenir tangibles pour notre expérience humaine et ce projet politique il devra forcément être un projet cosmopolitique je suis frappé de voir aujourd'hui comme la plupart des mesures ou des politiques de lutte contre le changement climatique ne s'envisagent que dans le strict cadre des frontières nationales comme si le but c'était simplement que chacun fasse sa part. La France représente 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La France va devoir faire un peu plus qu'un de l'effort. Parce que si chacun se cantonne à faire uniquement sa part, d'abord on est fichu si certains ne la font pas, et d'autre part, ça méconnaît complètement la responsabilité historique et les capacités des différents pays. Et aujourd'hui, je crois que nous devons véritablement trouver les cartes qui nous permettront d'agir au-delà de nos frontières générationnelles et au-delà de nos frontières nationales qui nous permettront d'agir comme si l'autre que nous ne connaissons pas, comme si l'autre était une partie de nous-mêmes. C'est pour ça que je crois essentiel que nous puissions arriver à nous définir non plus uniquement comme les membres d'une génération ou comme les citoyens d'une nation, mais que nous puissions considérer que ce qui nous relie tous et toutes les uns aux autres habitants d'ici et d'ailleurs, générations présentes et générations futures, c'est notre condition de terrien et de terriennes, notre condition d'habitants de la Terre. C'est pour cela qu'il faut que nous parvenions à dépasser, comme je le disais, ces frontières générationnelles ou nationales pour considérer que les seules frontières qui vaillent vraiment, ce sont les limites planétaires. Et c'est là, je crois, que l'anthropocène, en tant que concept, peut nous aider parce que c'est comme ça aussi qu'on est rentré dedans, mais c'est comme ça aussi qu'on s'en sortira. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci François. On a un temps pour des questions, donc si vous avez quelques questions dans la salle Bonsoir, je vous remercie immensément pour euh, votre intervention de ce soir. Euh, je suis euh, même un petit peu émue euh, en réalité euh, par, euh, par euh, voilà, votre, votre discours. Merci d'apporter, euh, de pointer du doigt les difficultés. Euh, merci d'essayer d'apporter des réponses aussi. Euh, bon, bah, je j'ai pas perdu ma soirée <rire> La mienne non plus. Euh, je voulais vous interroger euh, parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup parler de euh, du capitalisme vert, du capitalisme écologique J'ai cru apercevoir quelques réponses dans votre discours. J'aimerais euh, que vous me donniez votre, votre point de vue sur euh, cette notion qui est très vague, euh, qui voilà, questionne tout le monde, à mon avis. On, on entend partout du blanc, du noir, et euh, voilà, j'aimerais votre point de vue. Je vous remercie. On en fait une à la fois Non, oui, oui, oui. Oh, une à la fois, c'est très bien. Merci beaucoup pour vos mots très gentils. Euh, sur la question du capitalisme vert, effectivement ça peut paraître de prime abord assez oxymorique. On peut se dire le capitalisme n'est-il pas par essence ce qui a créé les conditions de l'anthropocène On pourrait que certains l'appellent capitalocène et, et ça nous amène naturellement à la question. Est-ce qu'on pourra véritablement lutter contre le changement climatique ou contre l'érosion de la biodiversité si l'on reste dans le capitalisme Est-ce qu'en lui, le capitalisme ne porte pas les gènes de la destruction de la planète Oui et non, mais je ne veux pas être accusé de vous faire une réponse de normand. C'est-à-dire que je pense effectivement que le capitalisme, en tout cas tel qu'il est envisagé aujourd'hui, c'est-à-dire dans une logique productiviste et court-termiste, portent effectivement les, les gènes de la destruction de la planète qu'on connaît aujourd'hui. Euh, le problème, c'est que je pense que nous n'aurons pas le temps de sortir du capitalisme avant de nous attaquer à la question du changement climatique ou de la biodiversité. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup disent, et je peux les comprendre, et je peux entendre cela en disant le premier ennemi c'est le capitalisme, il faut d'abord abattre le capitalisme et quand nous aurons abattu le capitalisme, eh bien à ce moment-là nous aurons résolu les problèmes écologiques. Les problèmes, le problème c'est que d'une part je ne suis pas certain que abattre le capitalisme suffise parce qu'il faudrait définir par quoi on va le remplacer et d'autres régimes de planification de, de l'économie planification de ont été tout aussi destructeurs, sinon plus que le capitalisme pour la planète. Et d'autre part, quand bien même nous aurions à inventer un système économique à même de remplacer le capitalisme, je crains simplement qu'on n'ait pas le temps. Et que si on fait de la fin du capitalisme un préalable, quelque part, à l'action contre le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité, je crains qu'on attende encore longtemps et qu'il ne soit trop tard. Et donc, de mon point de vue, j'ai tendance à assumer une position pragmatique qui n'est pas une position idéale, j'en conviens, c'est de dire il faut absolument utiliser les armes et les leviers du capitalisme pour quelque part d'une part le réorienter et d'autre part permettre que ces leviers soient utilisés pour davantage protéger l'environnement. Ça implique par exemple de réorienter massivement les investissements. Aujourd'hui il y a encore des investissements dans les énergies fossiles qui dépasse l'entendement chaque année c'est plus de 5 000 milliards de dollars qui sont encore investis dans les énergies fossiles c'est à dire plus de 6% du PIB mondial servent encore à financer les énergies fossiles que ce soit via des subventions publiques ou via des investissements et de l'épargne privée et puis surtout je crois que l'enjeu c'est de détourner le capitalisme pour qu'il devienne davantage un système économique de long terme aujourd'hui le capitalisme est complètement prisonnier du court-termisme, de la nécessité d'avoir des rendements immédiats, et tant qu'il y aura cette nécessité de rendements immédiats, eh bien ça veut dire qu'on continuera à investir dans les énergies fossiles. Si on parvient à changer un peu les règles du jeu et à rendre des rendements de long terme plus attrayants, y compris dans le système d'économie de marché, à ce moment-là on va avoir des investissements beaucoup plus massifs qu'aujourd'hui, vers les, vers les énergies renouvelables. Et donc sur cette idée de capitalisme vert, c'est l'idée d'utiliser les leviers et les armes du capitalisme pour quelque part le réorienter et le pousser, je dirais, à prendre davantage en compte les questions d'environnement, y compris en intégrant dans le coût du marché le coût des destructions qu'on inflige à l'environnement. C'est l'idée par exemple de fixer un prix du carbone. C'est l'idée d'utiliser les instruments du capitalisme pour quelque part lui faire intégrer cette nécessité de préservation de l'environnement. Certains, et je peux comprendre, pensent que c'est une chimère et que le capitalisme court-termiste prendra toujours le dessus et que le capitalisme productiviste prendra toujours le dessus sur un capitalisme vert ou écologique. D'autres, et j'ai plutôt tendance à en faire partie, pensent qu'on ne pourra pas détourner l'avion sans être monté dedans d'abord. Et que, comme je le disais, si on doit remplacer ce système économique par un autre, ça risque de prendre trop de temps, même si ce serait évidemment souhaitable. Et j'ai tendance à croire plutôt que c'est en écologisant le capitalisme qu'on va précisément favoriser sa transformation vers un autre système économique, qui soit davantage un système long-termiste plutôt que court-termiste. Mais j'entends que certains pourront dire, j'assume complètement le fait que c'est une position pragmatique, d'autres pourront dire on ne faut pas renoncer à l'idéal de transformation du capitalisme, j'entends complètement ce discours aussi. Alors, euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, la concitoyenne là pour dire que euh, votre démarche, elle est, disons, sensée, rationnelle, formidable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vais inviter aussi tous les concitoyens à nous suivre sur le pacte de transition Paris, puisqu'il s'agit, au travers de 32 mesures, d'aller rencontrer les candidats aux prochaines élections municipales pour leur dire, il faut changer parce qu'il y a urgence démocratique, urgence sociale et urgence climatique. Donc, euh, ça, c'est un, un bon point et c'est vrai que votre démarche, je la suis. Sauf sur un point. Tant que ça. Pardon. Il y a 32 candidats tant que ça Non, non, il y a 32 mesures, ah, 32 mesures, okay, 32 mesures. pour lesquelles on invite, les il doit y avoir oui. une douzaine de listes. On invite les candidats à en prendre à minima 10. Bon, il me semble que la ville de Paris pourrait, pourrait les prendre toutes, puisque ça concerne donc les trois volets que j'ai indiqués. Là où j'ai du mal à vous suivre, c'est pour faire mon deuil. Parce qu'il faut que je fasse le moment deuil, disons, de toute la vie animale actuelle et qui, a, euh, et qui me berce toujours comme si j'avais trois ans. Donc, euh, j'aime autant, euh, autant les ours blancs et les éléphants aujourd'hui euh, qu'hier. Et ça, c'est vrai que vous nous demandez quand même quelque part de faire le pardon, de pardonner à tous ces responsables qui, depuis 50 ans, savent très bien ou devraient savoir. Puisqu'en 1972, c'était la publication du livre « Halte à la croissance », le rapport Meadows. Et donc aucun responsable économique et politique ne peut, enfin, ne peut comment dire, faire l'ignorant et dire « je ne savais pas ». Ils le savent tous et ça n'empêche que même encore aujourd'hui, ils traînent les pieds. Donc ça, le pardon, ça m'est quand même un peu difficile. Mais j'entends bien la, la voix que vous... Le deux n'est pas forcément le pardon. hein. <rire> Bon, mais la, la voie que vous que vous indiquez est de toute façon quand même la plus la plus rationnelle et la plus effectivement pragmatique, celle qui a plus de chance. Parce qu'effectivement, perdre son temps à abattre le capitalisme, et j'espère être anticapitaliste, mais c'est vrai que je ne vais pas passer mon temps à ça parce que je serai mort depuis longtemps. Donc je suis d'accord, mais j'ai du mal. Mais je comprends que ça soit difficile. Oui, oui, Merci beaucoup pour euh, votre, votre exposé. Euh, J'ai une question sur les, les trois obstacles principaux. Euh, il me semble que le deuxième, euh, l'obstacle euh, générationnel, il oui. est renversable. C'est-à-dire qu'on a envie que nos enfants soient heureux. Donc ça, euh, moi, je, je le verrais plutôt comme un point positif. En fait. C'est un peu foutu euh, pour... Enfin, Bon, je ne serai plus là en 2050, je pense. Mais euh, ce n'est pas le problème, quoi. Mon, mon fils, il sera là. Donc ça, j'ai l'impression que c'est quand ce n'est euh, pas seulement la jeunesse qui peut agir, c'est les gens d'âge mûr pour leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Tous les obstacles sont renversables et, et certains peut-être plus facilement que d'autres. Euh, et effectivement, je pense que ce qui nous aide à le renverser, c'est que le concept abstrait de génération future s'est matérialisé et que... Quand dans les années 60 ou 70, quand on veut dire les générations futures, ça semblait être dans 10 ou 12 générations, c'est-à-dire des, des, des personnes par rapport auxquelles il était plus difficile de se projeter, puisqu'évidemment on est davantage proche de ses enfants que de ses petits-enfants souvent, davantage proche de ses petits-enfants que ses arrière-petits-enfants, etc. Euh, et donc effectivement, une fois que ces générations se sont matérialisées, une fois qu'il s'agit de ses propres enfants ou de ses propres petits-enfants, effectivement je pense aussi qu'il est plus facile de le renverser. Euh, la question étant toujours d'une question d'échelle de temps euh, et comme je le disais, je pense que ce, ce décalage de 50 ans n'est pas forcément très motivant pour l'action individuelle ou l'action collective parce qu'il ne nous permet pas de faire nous-mêmes l'expérience des conséquences de nos propres actions et, et je pense qu'il faut bien le prendre en compte, y compris dans la manière dont on va communiquer auprès du public, y compris dans la manière dont on va définir des objectifs. Euh, dans le temps. Un, un problème que j'ai avec des objectifs de neutralité carbone en 2050, oui très bien, c'est évidemment ce vers quoi il faut aller, mais le problème c'est que tous ceux qui ont décidé la neutralité carbone en 2050 ne seront plus en fonction en 2050, et beaucoup d'entre eux seront même morts, et donc plus personne ne pourra être tenu comptable de la réussite ou de l'échec de cet objectif. Euh, imaginez, enfin pas vous mais moi, imaginez qu'un diététicien me dise « Écoutez François, on va se donner comme objectif de perdre 10 kilos d'ici 2030. » Honnêtement, j'attendrai 2029 pour commencer. <rire> mais par contre, s'il me dit « Écoutez François, on va se donner comme objectif de perdre 100 grammes par mois, 25 grammes par semaine ?» Là, je sais que je pourrais m'y tenir, je sais que je pourrais me placer sur une trajectoire vertueuse qui peut-être me conduira même à aller au-delà des objectifs qu'on avait convenus ensemble. Et là, je crois qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir nous donner des objectifs plus immédiats de manière à nous replacer immédiatement sur la courbe. Si on se dit il nous reste 10 ans ou 12 ans pour agir, c'est des choses que je n'aime pas. Mais je sais que le GIEC a dit ça parfois et je pense que c'est une erreur de communication dramatique parce que ça donne l'illusion aux gens qui peuvent encore ne pas se racasser du problème pendant neuf ou dix ans. Et là, je pense que la manière dont on va gérer les échelles de temps est vraiment un enjeu capital dans la manière dont on va lutter contre le problème. Bonsoir. Ben merci Bonsoir. pour votre exposé. Moi, j'avais quand même... Euh quelques petites questions. Euh, vous parlez beaucoup bah, du problème euh, du CO2, mais ce n'est enfin, pas le seul problème. Il enfin, y, y a beaucoup d'autres pollutions. Et si on se focalise uniquement sur le CO2, on peut aussi prendre de très mauvaises mesures. Par exemple, le nucléaire. Ben oui, le nucléaire c'est bien, ça produit pas de CO2, mais est-ce que c'est bien pour autant Je pense qu'il y, y a beaucoup d'autres choses. Le, le problème qu'on a une, la biodiversité, euh, voilà, ce n'est pas seulement le, le problème du réchauffement climatique, il y a plein d'autres actions de l'homme qui fait que, euh, voilà, on fait du mal à la biodiversité. Euh, donc mon premier point, le, le terme de transition, euh, pour moi, c'est pas euh, un retour, enfin euh, la volonté d'un retour en arrière, pour moi justement c'est un changement. Donc on sait bien qu'il faut qu'on aille vers autre chose, qu'on fasse une mutation en gros. Donc pourquoi ne, ne pas accepter ce terme de transition, enfin voilà, voilà. Et un autre point, <rire> moi je pense que Bien sûr, il faut de l'altruisme, hein, puisqu'on agit pour les générations futures et pas forcément pour soi. Mais il y a aussi des actions euh, qu'on peut mener et qui ont des impacts euh, pour nous, euh, des, des actions de résilience, par exemple, pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Et c'est vrai que si on plante euh, dès maintenant, si on met plus de nature en ville, etc., ça a un impact sur le CO2, mais aussi sur notre bien-être. Donc il y a aussi voilà, de, des actions qui peuvent euh, voilà, aider tout de suite. <rire> Merci. Alors, je vends les questions dans l'ordre inverse de celui dans lequel vous les avez posées. Sur les actions individuelles qu'on peut faire à son niveau, bien sûr, il y a énormément de choses qu'on peut faire à son niveau et il y a même des choses en termes d'adaptation aux impacts du changement climatique, qui ne nécessite pas que d'autres agissent également. Euh, C'est une grosse différence. Vous savez qu'il y a deux types de lutte contre le changement climatique. C'est le qui consiste à réduire ces émissions de gaz à effet de serre et l'autre qui consiste à s'adapter euh, aux impacts. Euh, si cette pièce était inondée d'un seul coup, quelque part, si je monte, moi, sur la table, j'aurai les pieds au sec. Et quelque part, si vous décidez de rester assis sur vos sièges plutôt que de monter sur vos sièges, ça ne change pas le fait que j'aurai les pieds au sec. Et donc il y a toute une série, notamment en matière d'adaptation, c'est particulièrement l'exemple que vous donniez pour résister aux îlots de chaleur, qui valent la peine d'être menés sur le plan strictement individuel et qui effectivement fournissent aussi un certain nombre de co-bénéfices, comme ça s'appelle dans la littérature, pour la santé, pour le bien-être, pour la socialisation, pour la cohésion sociale, etc. Sur le concept de transition, mon problème, le concept de transition, ce n'est pas l'idée d'un retour en arrière. Ça, c'est le, le problème que j'ai avec le terme de crise. Sur le, sur le terme de transition, le problème que j'ai avec l'idée de transition, c'est qu'il donne à penser qu'il va y avoir un mouvement naturel et spontané au terme duquel tout le monde sera gagnant. Et que quelque part, il occulte les ruptures qu'il va falloir mener, les virages parfois à 180 degrés et le fait qu'il y aura aussi des perdants dans cette affaire. Et que si on veut parvenir à sortir des fossiles, ça veut dire qu'il va falloir que l'industrie fossile soit perdante au bout du compte. Euh, on n'aura pas que des gagnants et donc le problème que j'ai avec le concept et le mot transition, c'est qu'il quelque part occulte toutes ces difficultés, tous ces obstacles et qui donne l'idée d'un mouvement spontané et naturel. Ça sera tout sauf spontané et naturel ça sera une véritable lutte, une bataille. Et puis sur la question du dioxyde de carbone, le CO2, effectivement j'en ai beaucoup parlé parce que c'est un des principaux marqueurs et du changement climatique et de l'anthropocène, mais d'autre part il y a toute une série d'autres gaz à effet de serre, euh, parfois encore bien plus nocifs, le méthane est 23 fois plus nocif que le dioxyde de carbone, l'hexafluorure de soufre encore bien davantage, heureusement on les émet dans des moindres quantités, et si j'ai parlé du dioxyde de carbone, c'est parce qu'il euh, est véritablement le marqueur de toute l'activité humaine, c'est-à-dire quasiment toutes les activités que nous faisons aujourd'hui génèrent du CO2. Euh, ce n'est pas le cas pour le métal, l'hexafluorure du soufre ou d'autres types de gaz, et donc le CO2 est véritablement un, un marqueur, je dirais, aussi politique de l'époque, au-delà de sa réalité euh, physique et chimique. Mais par contre, vous avez raison, c'est là qu'il est tout à fait important de prendre en compte le fait qu'il n'y a pas que le changement climatique, et c'est là où l'anthropocène est à mon avis un concept puissant parce qu'il englobe non seulement le changement climatique, mais réellement l'érosion de la biodiversité, d'autres types de pollution et d'altération des équilibres fondamentaux de la planète, et ce qui est important, c'est de voir à quel point ces déséquilibres et ces perturbations sont liés les unes aux autres. Quand on prend le cas des incendies dans la forêt amazonienne, par exemple, c'est à la fois une question pour le climat, c'est aussi une question pour la biodiversité, c'est une question pour la démocratie, c'est une question pour l'agriculture, c'est une question pour le commerce international. Et effectivement, et parfois, les, les, les, les réponses que nous apportons à un problème posent d'autres difficultés sur un autre problème. C'est par exemple le cas du nucléaire, mais je pourrais vous citer un exemple moins controversé, par exemple, des gaz de remplacement... Euh, des chlorofluorocarbures, c'est-à-dire les gaz qui détruisaient la couche d'ozone, on les a d'abord dans un premier temps remplacés par des gaz qui certes ne détruisaient pas la couche d'ozone mais accentuaient le réchauffement climatique. C'est l'intérêt, je ne veux pas faire de la retable, mais c'est l'intérêt de l'ouvrage qu'on a fait qui s'appelle l'Atlas de l'anthropocène, c'est précisément d'essayer de mettre en relation ces différents enjeux et de montrer comme ils sont liés les uns aux autres. Et, et autant... Je me félicite du fait que les questions d'environnement prennent de plus en plus de place dans le débat public et dans les médias aujourd'hui. Euh, le problème, par contre, c'est qu'elles sont parfois encore traitées de façon segmentée les unes des autres et que les gens pensent parfois qu'on qu peut traiter un problème après l'autre alors qu'en réalité les uns dépendent des autres. Ok, je dois vous remercier de votre conférence. Je pourrais aussi vous faire un peu c'est ce que votre pays en tant que Belgique a fait dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de, des dispositifs qui euh, sécurisent le réacteur nucléaire. C'est-à-dire, en 1977, nous étions avec Marc Electronique à Bruxelles. Il fallait construire des dispositifs tels que si vous lancez une bombe sur le centre nucléaire, oui. il s'arrête avant. Ça, les gens ne savent pas. Bon, c est, c est... et puis maintenant, au moment où il fallait maintenant breveter ce dispositif, il y avait une firme allemande qui a le système magnétique. Nous, on avait le système électronique, on, les composants électroniques, on peut calculer la durée de vie pour changer avant. Mais maintenant, au niveau des brevetages, on, nous nous sommes trouvés dans une situation assez difficile entre Parti dans l'inconnu et parti dans le connu. On a choisi le connu. Ça répond à une des questions que vous avez posées. Maintenant, au niveau des environnements, je suis en 1977, dans la, dans la ville d'Anvers. Le gouvernement local, il avait les eaux des villes, il avait drainé ça dans un endroit pour faire des moteurs les traités des eaux et en les restituer dans l'état naturel, dans le rivières de Rhin, de qu'on appelle ça, reine. Moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable en 1977. Et puis maintenant, ce qu'il a fait dans le monde nucléaire, dans le monde de l'environnement. Maintenant, tout ça, je vais poser une petite question. Quand on parle de changement climatique, le climat doit changer, sinon il n'y aura pas de saison. Est-ce qu'on met en, en œuvre les changements naturels tels que, par exemple, je ne sais pas, tremblement de terre que, que nous ne nous pouvons pas contrôler Est-ce qu'on tient en compte de ça Maintenant, je suis très bavard, est-ce que l'environnement le, n'étouffe pas les questions climatiques Le climat, comme vous l'avez défini, c'est un processus à long terme. Le climat ou le météo. Ça, c'est au bout d'une semaine ou quelques jours. Est-ce que euh, ces deux questions se recoupent ou est-ce qu'il faut les séparer Voilà, j'en ai fini. Là, là aussi, je vais commencer dans l'ordre inverse des, des questions de remarques que vous avez formulées. Comme je le disais, ce sont des questions qui se recoupent. On ne peut pas aujourd'hui isoler une question des autres. Et il faut, au contraire, je pense, comprendre les différentes. Ramification. Par contre, il est important de distinguer dans la discussion sur le changement climatique les, les phénomènes qu'on appelle hydroclimatiques qui sont liés à la température ou la pluviométrie, les sécheresses, les inondations, les ouragans, les glissements de terrain, des phénomènes dits géophysiques, c'est-à-dire les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les tsunamis, qui eux ne dépendent pas du climat et qui effectivement causent également... Euh, beaucoup de destruction et par rapport auxquelles il est possible d'envisager un certain nombre de mesures de prévention, mais qui, eux, ne sont pas liées à l'activité euh, climatique. Voilà. Et puis, j'avoue que je n'étais pas né en 77 donc je pourrais difficilement vous commenter cette page de l'histoire de la Belgique, mais euh, en matière de destruction d'environnement, euh, non seulement en Europe, mais aussi et surtout en Afrique, euh, l'histoire de la Belgique n'est pas jolie, jolie à regarder. Hein. Bonjour. Euh, merci pour votre exposé. Moi, je, je voulais revenir sur les <coughs> la notion de capitalisme vert, croissance verte, etc. Euh, ah, tout à fait la même chose, hein. Alors oui, euh, oui justement, ce serait peut-être euh, utile de, de, de préciser, mais vous avez parlé tout à l'heure de faire le deuil euh, de la croissance. Euh, donc, Ce qui signifie, quelque part, euh, bah, arrêter de promettre euh, politiquement une croissance économique, qu'elle soit verte euh, ou autre. Comment on peut rendre désirable, selon vous, la, la décroissance, du coup puisque c'est de ça dont, dont on parle D'abord, je pense qu'il faut distinguer la croissance zéro, le statu quo, de la décroissance. Euh, en d'autres termes, on a évoqué le, le rapport Midos de 1972, ce que le rapport Midas préconisait en 1972, ce n'était pas la décroissance, mais la croissance zéro. C'est-à-dire que l'idée une fois qu'une économie avait atteint sa maturité, un peu comme un corps humain, elle cessait de croître et elle se stabilisait. Euh, comment est-ce qu'on peut rendre cela désirable euh, Je crois qu'il y a une manière économique et rationnelle de le faire mais aussi une manière culturelle et donc un peu irrationnelle de le faire. La manière économique et rationnel de le faire, je pense, c'est de découpler les notions de croissance et les notions d'emploi. Euh, pour le moment, si on poursuit toujours la croissance avec le même acharnement, c'est parce qu'on est convaincu que la croissance est le remède au chômage et qu'il y a une corrélation entre le taux de croissance et le taux d'emploi. Or, l'histoire économique montre que ce n'est pas le cas, qu'il y ait eu des périodes euh, de régression économique avec des périodes de, corrélées avec des périodes de quasi plein emploi, et qu'à l'inverse, il y a eu des périodes de forte croissance économique qui étaient corrélées avec un chômage important. Et donc, je crois qu'il faut absolument, si on veut sortir de cette idéologie de croissance et rendre l'idée de croissance zéro, voire de décroissance désirable, il faut absolument la découpler de la question d'emploi. Ce qui passera par une redéfinition du temps de travail, par exemple, et potentiellement d'emplois nouveaux aussi avec l'émergence de, de l'intelligence artificielle et donc il faut avoir une vraie réflexion je crois sur le travail et l'emploi et la découpler complètement des questions de croissance ça c'est la manière de le faire je dirais rationnellement et puis je pense qu'il y a aussi une question culturelle autour de cela qui fait que nous restons prisonniers d'un modèle qu'on a établi dans les années 60, qui était un modèle de croissance économique ou de croissance démographique infini. Euh, je travaille aussi sur l'immigration, il suffit que l'INSEE annonce une légère baisse de la fertilité en France pour que tout de suite ça soit la panique à bord, c'est-à-dire que l'idée que la population française ne continuerait pas à croître de façon indéfinie, suscite tout de suite la panique et le gouvernement. Alors qu'on pourrait voir ça au fond plutôt comme une bonne nouvelle, sachant l'empreinte carbone que nous avons tous, individuellement. Et je crois qu'il faut absolument sortir de cette prison des golden 60s quelque part euh, où effectivement on a érigé et croissance économique et croissance démographique comme des idéaux absolus à poursuivre et on reste vraiment prisonnier de cela et, et je compare ça souvent euh, quelque part à, à, à l'évolution des Beatles. Euh, s'il y a bien une musique qui a accompagné les années 60, c'est la musique des Beatles. Et ce n'est pas un hasard, je dirais, si les Beatles se séparent au moment du rapport Meadows et du premier choc pétrolier. Et alors maintenant, il est bon ton de dire, oh, c'est la méchante Yoko Ono qui est responsable de la séparation des Beatles. Mais en fait, quand on regarde l'évolution de leur discographie, on voit très bien qu'on part de chansons très légères, en 62-63, du type... Euh, Uh, Love Me Do, I Wanna Hold Your Hand pour aller vers des chansons beaucoup plus sombres comme The Long and Winding Road ou Let It Be vers la fin des années 60 et que quand les Beatles se séparent en fait c'est parce qu'ils réalisent qu'on a changé d'époque et qu'on n'est plus dans cette période euphorique et insouciante des années 60 qu'on a changé d'époque et j'ai envie de dire que culturellement il faut aussi quelque part faire notre deuil des Beatles et accepter que les Beatles ne se reformeront plus aujourd'hui et ça, c'est peut être encore plus difficile que de séparer les questions de croissance et de chômage. Une Dernière question. Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention euh, très intéressante et notamment parce que vous avez lié ce, ce côté, enfin, l'importance du côté collectif et politique hein, de la question climatique. Euh, pour finir avec les relations internationales, peut être c'est pas le moindre des freins, j'ai l'impression puisque vous avez notamment euh, soulevé la, la question des, des nationalismes. Euh, co comment vous voyez cette question au regard du droit, par exemple enfin, Moi, je me pose la question jusqu'où le, le droit international pourrait inclure euh, peut-être quelque chose autour de, de, du climat ou de la notion de nature. Il y a des, des, des philosophes comme Dominique Bourg qui, qui essayent de, de s'inspirer de pratiques plus traditionnelles sur la façon dont la nature peut être incluse dans le droit. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose sur laquelle vous avez une idée. Merci. Je, je connais évidemment toute sa proposition euh, pour euh, transformer le droit international, notamment pour donner des droits à la nature, euh, les propositions pour faire reconnaître euh, le crime écologique ou écocide dans le droit international, pour donner une personnalité juridique à des forêts ou à des rivières. Je vais vous faire un aveu, je suis honnêtement très, très sceptique. Euh, et si je suis sceptique, c'est parce que je travaille aussi sur les questions de migration et d'asile. Où là par contre le droit international est très codifié. Euh, le droit international, que ce soit sur les crimes de guerre, sur l'asile, etc. est très codifié. C'est un droit liant, comme on dit, un droit contraignant avec potentiellement des sanctions, etc. Personne ne le respecte. Mais absolument personne. Aucun des États signataires de la convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié et l'asile, ne respectent cette convention, pas même la France. À l'heure actuelle, il y a encore chaque année plus de 1500 migrants qui se noient en mer Méditerranée parce que nous ne sommes pas fichus d'appliquer la Convention de Genève et son principe de non-refoulement. Et donc je me dis, si nous ne sommes pas capables d'appliquer le droit international lorsqu'il s'agit des humains, comment serions-nous capables s'il s'agit de forêts, de rivières ou même d'entités un peu abstraites comme le climat ou l'environnement euh, Et donc autant évidemment, oui, je serais le premier à me féliciter si ces notions rentraient dans le droit international, autant je pense qu'imaginer que c'est la solution et la manière de faire stopper les atteintes à l'environnement, là je crains que ce ne soit à l'heure absolue il y a une chimère. Mais symboliquement, c'est beau. Merci François et merci à tous pour votre venue ce soir et pour cette conférence Mais éclairante. Merci à vous pour votre accueil et pour vos questions. Comme nous vous l'avons précisé, la conférence de ce soir était filmée et elle sera disponible sur la Web TV de la BPI d'ici un mois environ. Euh, entre temps, je vous invite à nous rejoindre pour les prochains événements organisés, notamment cette semaine jeudi 23 janvier à 19h, un atelier, l'atelier La Fresque du Climat, pour mieux comprendre à partir d'un jeu de cartes super, euh, les ça. dérèglements si climatiques, venir, donc vraiment euh, voilà, quelque chose aussi de, de très pratique pour expérimenter. Et le vendredi 31 janvier prochain, une rencontre à l'espace presse de la BPI au niveau 2 de la bibliothèque euh, autour de la sobriété énergétique avec une présentation notamment du, scénari du scénario NégaWatt. Je vous souhaite à tous une Je très vous bonne soirée. Vous dire, oui ce même jour, le 31 janvier, euh, France Télévision lancera sa première émission bimensuelle sur le climat. Je pense que c'est un moment assez important dans l'histoire de la télévision française. C'est le lancement d'une émission régulière consacrée aux questions du climat. Donc comme tu imagines que ça sera 19h Exactement. Vous aurez juste le temps de rentrer pour être chez vous à 21h. <rire> Merci François Ben <rire> Saré.